Yo tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de 2 astuces et demi. Aujourd'hui on va faire une espèce de petit top des erreurs de débutants qui sont assez faciles à éviter et qui contribueront du coup à améliorer la qualité de votre vidéo. Si jamais ce concept vous plaît, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires pour que je puisse en parler dans de prochaines vidéo. des erreurs Il y en a un paquet et je ne vais pas toutes les mentionner parce que sinon on en aurait pour des heures. Mais là, on va parler de cinq erreurs qui sont assez faciles à éviter et on commence tout de suite. Numéro 1, la première chose à faire, et ça tout le monde le répète et en parle dans les vidéos, il faut soigner votre son. Si vous n'êtes pas audible parce que le volume est trop faible ou parce que votre son sature, on ne voudra pas regarder votre vidéo. Et ça m'est déjà arrivé par le passé de faire ce genre d'erreur et je constate que bah, c'est la vidéo qui marche le moins du coup sur ma chaîne. Pour vous donner un exemple, si jamais je baisse le son... Et si je le fais saturer, ça, ça... devient désagréable à l'oreille. Pour ça, il n'y a pas 36 solutions, moi j'en vois surtout deux. La première, c'est de disposer d'un micro correct. Celui de votre smartphone peut suffire dans certains cas, j'en ai déjà parlé dans une vidéo que je vous invite à consulter en cliquant sur la fiche qui s'affiche par là ou par là. Sinon, vous pouvez investir dans une valeur sûre. Moi, je vous recommanderais à ce moment-là le H4n, il vaut environ 150 euros. il permet d'avoir un son assez correct. Surtout qu'on peut y brancher d'autres appareils avec du jack et du XLR. Il y a aussi à votre montage que vous pouvez rattraper un son qui soit un peu faible que si le son est saturé, clairement, même en diminuant le volume, on entendra la saturation et c'est du son qui est perdu Et à moins d'être un excellent mixeur son, on ne pourra pas faire de miracle là-dessus La première chose, c'est de monter au casque sans mettre le volume à fond Si jamais vous, vous arrivez à vous entendre sans tendre l'oreille, à ce moment-là, c'est que normalement le son est bon et vous pouvez modifier le volume en conséquence en vérifiant votre vue-mètre dans le logiciel de montage pour s'assurer que le son ne sature pas. Une fois que c'est fait, je vous recommanderais de débrancher le casque et d'écouter ça sur les enceintes de votre ordinateur sans mettre le volume à fond toujours. Parce que même si les players en ligne permettent d'augmenter le son de la vidéo, ça compensera jamais un volume qui est beaucoup trop faible. Numéro 2. Deux. La deuxième chose, c'est la typo. La typo, pour faire simple, c'est les polices d'écriture que vous allez utiliser. Je vous conseille de garder toujours les mêmes de manière à pouvoir respecter une certaine charte graphique et à pas perdre votre spectateur. Évitez les polices illisibles qui ressemblent à des symboles ou qui sont écrites de manière cursive parce que c'est illisible. Vous pouvez éventuellement vous en servir pour des titres mais assurez-vous que le texte reste assez longtemps à l'écran pour qu'on puisse le comprendre. Ce que je vous recommanderais, ce sont des polices dites à largeur fixe. Vous pouvez très facilement en trouver sur des sites comme Google Fonts ou DaFonts gratuitement, les installer sur votre ordi et ensuite les utiliser n'abusez pas non plus des effets sur vos textes, que ce soit le contour, les ombres portées ou autres. Le contour peut vous permettre de détacher légèrement le texte du fond si jamais il s'avère qu'il a une couleur similaire mais au bout d'un moment ça finit juste par faire kitsch et on a l'impression que vous découvrez les options de votre logiciel de montage où vous vous amusez avec sans trop savoir ce que vous faites. Numéro 3 La troisième chose ce sont les génériques à rallonge dans les courts-métrages et surtout les génériques en introduction. Avec des noms de boîtes de prod qui n'existent pas parce que c'est juste vous et vos potes, le nom des gens qui ont joué là-dedans que personne ne connaît on s'en fiche de ce genre de truc, rentre dans le vif du sujet. On n'a pas envie de passer une minute à regarder des plans qui sont peut-être jolis mais juste avec du texte par dessus. On veut l'histoire, on veut rentrer dedans. Ton générique, tu le mettras à la fin. Et ça vaut pareil pour les autres types de vidéos, si jamais vous faites un tutoriel, ne passez pas 3 minutes à expliquer ce que vous allez faire. Faites-le, montrez-le et limitez-vous à une intro de 10 à 20 secondes de manière à pouvoir présenter très rapidement le sujet. Numéro 4, on va parler de la lumière. La lumière c'est important si vous voulez avoir une bonne qualité d'image. Alors si vous avez vraiment pas de matériel, assurez-vous de filmer dans une pièce qui est éclairée avec de la lumière artificielle. Parce qu'en utilisant la lumière de jour, dès qu'il y a des nuages qui vont passer devant le soleil, ça va entraîner une variation de luminosité et ça va se voir sur votre image. Alors pareil, ça peut se rattraper un petit peu à l'étalonnage, mais c'est du travail en plus et quand on sait pas bien faire, ça se voit quand même. Allez, je crois pas en avoir déjà parlé, mais vous pouvez utiliser des petits panneaux LED comme ça qui coûtent 10 à 15 15€ sur Amazon, je vous mettrai le lien en description. C'est des panneaux qui fonctionnent sur batterie ou sur pile, qui ont une autonomie assez costaud, qui chauffent pas énormément. Là, forcément, j'ai plus de pile, donc je peux pas vous montrer, mais ça a une puissance qui est quand même conséquente. et Je m'en suis déjà servi pour m'éclairer. Vous avez même très souvent une petite griffe juste en dessous pour pouvoir le fixer sur votre appareil, ou vous pouvez vous contenter de le poser sur une table, ça marche aussi. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser des ring lights qui peuvent se fixer autour de votre objectif ou sur pied. Bah Là, en l'occurrence, j'en ai pas, donc je vais juste vous montrer des vidéos que j'ai trouvées à ce sujet pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et vous avez plein d'autres matos lumière qui existent pour tous les budgets. Là, la solution en tout cas que je vous offre avec ce panneau LED est très peu onéreuse et permet de vous pour rien du tout. Et puis elle a l'avantage d'être amovible, donc vous pouvez l'emmener à peu près n'importe où pour vous filmer en la mettant dans votre poche ou dans votre sac à dos. Pensez autant que possible à utiliser des lumières blanches, sauf si vous souhaitez instaurer une ambiance différente dans votre vidéo. Par exemple, moi vous voyez qu'il y a une lumière bleue, mais elle se situe à l'arrière de mon corps de manière à ce que mon visage soit éclairé. Ça, après, il peut y avoir aussi des choix stylistiques, c'est à vous d'aviser et je vous laisse gérer. Numéro 5. Et enfin, l'aisance quand on est face à la caméra ou quand on fait de la voix off. Il y a besoin qu'on n'entende pas d'hésitation. Parce que si on entend juste des. Euh... Euh... Mais ça coupe le rythme de vos phrases et ça donne moins envie de vous écouter, je suis désolé. N'hésitez pas à ce moment-là à apprendre dans un premier temps vos phrases par cœur. Et aussi, vous avez la solution que j'utilise, c'est de cuter à la fin de chaque phrase. Ah Déjà, ça permet de donner du rythme à la vidéo et les rares moments où vous avez des hésitations ou des petits bugs, là, vous pouvez les couper et il vaut mieux avoir une vidéo qui est peut-être un peu trop cut qu'une vidéo pleine d'hésitations. Laissez-vous aussi le temps de respirer, hein. prenez au moins une ou deux secondes entre chaque phrase de manière à pouvoir laisser au spectateur le temps d'apprécier ce que vous êtes en train de lui dire. Et enfin, vous pouvez aussi vous entraîner à dire vos phrases devant un miroir. J'en ai parlé dans, les, dans un des tout premiers épisodes de ma chronique Mais j'ai envie de vous dire, même si on se sent con quand on fait ça Au moins on apprend à parler, à maîtriser la phrase Et à ce que ça sorte pas de manière robotique et Si jamais vous tournez un court métrage avec des dialogues Vous pouvez demander aux acteurs qui se sentiraient pas trop à l'aise De les répéter avec vous ou devant vous tout simplement Ça sera jamais une solution miracle Et les anges je pense que ça s'acquiert aussi avec le temps moi-même, je le constate, quand je compare les premiers épisodes de 2 astuces et demi à ceux que je fais maintenant, j'ai l'impression d'être beaucoup plus à l'aise face à la caméra. Et c'est tout pour aujourd'hui, ça fait déjà pas mal de choses dans une vidéo. Je ferai sûrement une autre vidéo sur ce sujet, elle est juste écrite et pas encore tournée. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, pour que je puisse la sortir peut-être plus rapidement et avant d'autres. Sur ce, je vous souhaite toujours un bon dimanche. N'oubliez pas de créer. Ciao pour info, il n'y aura pas de vidéos pendant les vacances de Noël parce que je me repose un petit peu et que je ne serai pas chez moi. Les vidéos reprendront donc le 7 janvier. En attendant, je vous souhaite de bonnes fêtes, de bonnes vacances et prenez soin de vous.